Ah, non, non, non, non. non, pas déjà. Hein. Alors, je suis full bien. totem et j'ai pris aussi un parchemin. Je suis au en cas où. Couverture. Il y a ruine, donc je vais aller chasser. Je vous propose, je m'en occupe moi de, ouais, de okay la ruine. Je... Vous vous occupez de faire des, euh... Je suis sur un gêne. Voilà. Tout le monde oh, vous dit. Je, euh... de charcoal, tout le monde vous dit bonjour là. la thème. Mais, ah, bonjour mais, la, mais, la mais, team. Ah, pardon, pardon. J'ai trouvé. T'as trouvé... trouvé la ruine Ouais, un totem à nuit, en tout cas. Ah, ok, c'est pas Aïe! Oh non, je me suis coincé dans l'escalier. Super. Okay. Et là, euh, le drame. Pas sur le côté de l'escalier, ça bloque. Ah, hein. dans la cour. Ok, ok. C'était pas ruine! Bon, au moins, c'est fait. Ouais. C'est qui qui l'a tapé comme ça? Je sais pas. Okay. Il a tapé un, un zombie peut-être. En le... ouais, ah ouais, oh, Moi j'ai trouvé un autre. Hein. J'ai trouvé un autre euh, totem, donc euh, ah pas je sais pas s'il si est clair. Je... Oh le zombie, pas sa côte. Il est un peu beau. Ok, tu t'occupes de... de Shark. Ah ouais, suis... Oh là. Bon. Ok, là, il a, En fait, il fait tous les zombies pour sa. Ah ouais. Il... ouais. Il est en train de... Merci. Il revient. Regarde bien. Ah bah nickel. Alors, est-ce que je l'ai bon, trouvé il a... là ah, il, laisse... bon. il est bon. gentil. On sait pas. Non, tu non, ne me dis pas mais que. Mais quel zombie, mais sérieusement! Mais quel. je peux tirer zombie? Ouais, je la tire, je tire. Allez, viens, viens, petit zombie. Viens, viens, viens. viens. viens. Non, il parle aux zombies? Viens, viens, viens, bien, bien, viens. Viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, je vais tellement tomber. Ok. C'est Bernard, le zombie. C'est Zom-Bernard. Ok. C'est un totem qui dissimule aussi Ah oh, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Je euh... sais pas. J'ai trouvé pas. Le, le, la ruine. Très ah, bien. Je vais le purifier parce que c'est l'enfer. Je vais pas euh... perdre mon temps. J'espère euh, qu'il qu pas... Que sera... Non, moi je suis pas... Euh... mais J'espère qu'il va pas me... J'y vais, j'y vais. Ah. Gars, je crois qu'il est monté là. Bon là il est pas content, il va pas être content du tout. Non, ah, j'ai le matou. Ah non c'est bon. Euh, il est où là En haut ou en bas Il est tiré en bas ils mais j'en suis fait pas bien. sûr. Ouais, Je suis pas Bon, ouais, mais... il est pas loin. Il est pas loin. Lâche-moi le cucu Ok, ils sont en bas euh... ils <rire> <Dans>, euh... pouvoir <rire> Les... <rire> c'est donc son autre là. Bien bien okay. ok ok. Merci. Avec plaisir. Non Non oh, j'ai joué, j'ai perdu. Bon bon, je t'ai coincé, j'aurais. J'aurais dû. J'aurais dû partir en fait de là. Si j'étais parti, il m'aurait fait un hit. Et on en se requête. Okay. On se OK. Il est sur... Je t'inquiéterai. Ah ça va, Mais vous pouvez me laisser passer je... euh... <rire> enfin non, c'est pas passer en pédale. c'est sérieux C'est un zombie que t'as croisé là Oui Ah oh, non... Juste quand je suis passé euh, le pas de la porte, il a apparu. Comme ça, bonjour. Est-ce que je peux prendre votre manteau Tu vois, enfin... <rire> <rire> je peux. Je peux vous débarrasser. <rire> Non, mais je suis Merci beaucoup. Coup, suis, mais... oh, Merci Light zombie, Merci quoi. infiniment Non, non mais... on reste pas là, on reste pas là. Il est après qui là euh... Ouais, il y a un -être zombie, être, en fait... zombie en face. Zombie en face. Bien, bien, T'es où <rire> On okay. là. Ah, okay. Ouais, tous les deux, genre pas bien. Ah, je crois qu'il va venir là. Ah euh, ou pas. Aïe aïe aïe aïe aïe. <rire> tu prends le médoc. Ouais je le prends. Et pour le jeu <rire> Bah euh, Pareil, c euh, tu sais c'est quoi le pire J'étais tellement moment à la gorge que rien que de nous entendre pousser, ça me donne hein envie de pousser. J'avais un au <rire> dessus qui était très bien avancé à 90%, je sais pas si il a un nous intéresse. Ok, j'ai Euh ouais, ça marche. Je monte, je monte, je monte. Je sais pas où est-ce qu'il est... -ce qu Oh, Regardez un la save. C'est mignon. Pas deux fois. En haut, alors on a euh... f... ça va être. Si je finis celui de Ravé, ça va être le deuxième générateur. Ok, sur moi. Je suis sur la save. On est en bas. Ça va être le deuxième générateur qu'on fait en haut. hein. Prudence. Hein. Après, toi regarde là-bas, Ravé, il y a le totem. Ouais, ouais. Mais genre, il ouais, était ouais. au-dessus de toi, au-dessus de toi, Ravé ou. Ah oui, bah, là où tu étais accroché, le générateur était au-dessus. Mais c'est sérieux. Mais où ah, mais à l'opposé du coup de toi Ah j'ai... Enfin, au il, est au premier... il était au premier étage. Ah ok, c'est déjà. Bon, il a 60%. Jean-Michel, je suis pas content. Là. Il est redescendu, donc à mon avis, c'est des crochets flagellateurs. Mais... Ah ouais, il y a moyen. Je, je l'ai euh... repris, je suis au 70. Je vais pas s'envoyer ouais, des crochets flagellateurs flagellateur, du coup. La en merde. fait, s'il t'accroche sur un crochet flagellateur, ça fait péter le gène qui... Euh, qui ouais, ça le descend aussi. de 20 à 25% de ses morts. C'est de l'antigène en fait. D'un mandal. Ouais. J'espère que. Et du coup, il doit choisir un, un crochet en particulier. Il peut pas accrocher sur n'importe quel. Allez, crochet. allez. J'espère je qu'il a pas l'accrocher. Franchement, ça se joue à, à 3 secondes quoi. Ah oh, oui. Allez. Ça ouais, passe. C'est pas désagréable. Ouais. Moi, c'est bon. Yay. Yeah oh, bien ça. Vais. Ah, faut faire les générateurs en bas. Hein. Regarde. Mais génial Franchement, là, ça rattrape, là Là, ça rattrape bien. C'est le tunnel qui est ah, Ok. Ça y est, il a perdu son son 3. Bien sûr, c'est le pas. Hein. Bah, théoriquement, il te tunnel pas, il t'a pas accroché C'est bien ouais ça Il a, il a, il a, il a pas mais tort. J'ai failli me refaire shooter par un zombie qui Attention. est juste à côté. Tu l'as brillé. Ah, oh. Oh, où est-ce qu'il est, qu est oh, Où est-ce qu'il est À part faire du. Il est parti en bas. Oh oh. Oh okay. oh, oh. Il est sur vous oh. là Oui, totalement sur nous. Ok. Je te laisse la palette. Hein, oh, okay. T'es sur un moteur aller. ou pas ravet Non, non, j'ai viens de me soigner là. Ouais. Ok, j'ai commencé un moteur. Je, je suis dans le moteur du jardin central. Dans ah le bah fais gaffe parce qu'il y est aussi, moi aussi. Il y a ok, bah c'est pas grave, c'est ouais. Il va venir sur moi, c'est pas grave. Oh non, non, non, il est, il est bar... sur moi, il est sur moi. Tout va bien, il est sur moi. Bon bah, je repars ah, me pas. soigner. Il, il a dû... Mais non, le zombie, c'est mort. J'ai fait semblant. Je l'aggro, je l'aggro. J'ai sauté par-dessus. Ah non, je sais pas si je l'aggro en vrai. Aïe, bah voilà. Pas, pas du tout. Ouais, non pas du pas tout, tout aggro. J'ai cru, j'ai cru. Ça a failli marcher le buisson. Ouais. Ouais, je même ouais, je mis. Une... Quel enfer. Ah ok il va falloir que je. Ouais Enfin je me cache après quand même hein parce que là. Ah oh ouais ouais. ouais. Ah bah, bah là y'en a deux hein. <rire> Salut Il y en a deux là hein mm. Mais, euh, Mais -là... Attends, il euh, faut que j'aille sauver quelqu'un en bas là, non Peut-être. Euh.. Oh, pas vrai. Il m'a vu, il est... m'a vu, il est sur sûrement... moi. Il est dans la cour et il y a un zombie à côté de moi. Ouais. Il me suit. Oh, oh putain un zombie. Il là. est en haut. Est... Ok c'est bon. De... Mais. Bah, d'accord, je sais pas ce qui a bugué là, mais. Non, ah, ça n'a pas, pas bugué, ouais. c'est En fait, c'est deux. Attends, attends, va appuyer sur C'est deux. Ah, si tu veux. C'est depuis que j'ai mis le, le truc où tu sais que tu restes. T'as pas besoin de rester appuyé. Ah. Et ben, le, du coup, quand je reste appuyé, ça, ça, ça, ça dé wow. pas, pas oh, le déloque. Wow C'est un réflexe. Oh, c'est l'infini là c'est bon. ouais, j'ai fini C'est donc... infini, Ok, combien Vous êtes à combien ah oh, oh, bien, bien. Ouais, 60. Il va l'accrocher là dehors Ah bon Il y a des chances. Non non, pas dehors Non Bah il cherche pas un pas crochet flégiateur là. terre On pourra pas terminer On pourra pas terminer On s'en va Ça, ça, ça, ça, ça <cười> le... Oh, ton, ton, ton on peut, peut on peut Sérieux euh, Moi je vais crever par contre Les, les oui walkers, sont... ouais, ils sont en relou. J'ai toujours là où il faut Ils sont Ok J'ai Maya Tu l'as emmené loin dehors Non, non, non, malheureusement non Je suis bloqué dans une loupe de merde ah, ouais, d'accord, je vois. Euh, ouais, je vais pas rester là, moi, parce que du coup, je suis en ouais. plus 3 mais. Sinon, faut, faut aller sais, en, il en, haut de... euh, en haut des escaliers. C'est ah, dans l'alignement de mon QQ En haut des escaliers, il y a euh, un moteur. <rire> C'était nul Bon, ok. Il va m'accrocher, tu pourras t'amener, <rire> je pense. À moins qu'il y ait un crochet dans la cour, je sais pas. Il euh, y en ouais. a un, mais. Il y a souvent un euh... crochet dans la cour, ouais. Je vais récupérer. Je vais récupérer, euh... non, rester dans l'aura du... du totem. Moi. Ouais, là, c'est un peu chaud, hein. Et on va... Victoire 2. Attends, il est où là Ok. Qu'est-ce que je déteste cette coupe à l'extérieur dans l'angle là, oh là, là Ouais, bah c'est euh, c'est l'enfer, hein, tu t'en sors pas. Bon là, là... Pas se mentir, c'est un peu... Il coupé. est retourné à l'intérieur, il ressort. Ah, là, okay. il est là Ouais, il est hors dans la cour là. Oh le revue. Non, bah il voit <rire> qu'il y a un générateur bien avancé, il va pas... Il cherche autour en fait. Là, il y a le mental, tu vois, je veux dire Ouais, bien sûr, oui, bien sûr, bien sûr. Je joue au bout d'un moment, Ça c'est pas ouf, ouais, non, non, c'est pas ouf, ouais. Bon, j'attaque un moteur, parce qu'il faut. Ouais, il faut aller chercher à B, Bah j'y vais. Bon On est tous P3, c'est un peu le caca, là. Aïe. Ah, tu veux 1000 enfin... Ouais. Non, mais je suis mort, donc ouais. Il a du beaucoup de redescendre, là, non, le moteur Ouais, bah, moitié, il est à moitié. Si, on n'aura pas le temps. Bon, j'attaque un autre moteur, du coup. Non, Non, non, laisse tomber. C'est toi ou c'est moi qui. Euh... Je, euh, je sais pas, honnêtement j'en sais rien. Je suis à 25% de moteur. Je sais pas s'il va monter. Oh elle m'a tellement trouvé un coffre là avec la tour. Euh... Oh, Il est tout sur moi, je vais rejoindre Mittera, c'est la merde. Ok ok. Ouais, tu je, bon. je... je répare. Hein. C'est la merde. T'es à l'extérieur toujours à main, ou pas Non non là tu peux faire. Oh non non tu peux faire le générateur tranquille hein. Sinon tu m'entends... Ouais, non, c'est terminé pour moi, au revoir. Adieu ah, J'espère qu'il n'y aura pas de trucs. J'ai vais bien avec Ah non, le zombie, vraiment là Allez, rejoins-moi, est viens là Ça marche Je peux pas sur le gêne de. T'as sorti la bière du le... frigo le ou pas ouais, J'en ai même plus dire si tu veux, tu veux quoi Ah, bah j'arrive à l'attendre, let's go <rire> Ok. Il t'a vu, hein, voilà, c'est ça Oh là, y'a des zombies partout <rire> Est-ce qu'il t'a vu euh, une va vers une port de une porte moi ou jamais, si jamais, Attends, attends, attends. Eh, je me suis caché. Bon, game de show. Oh, y'a Noët Y'a Noël qui a popé à côté de moi, Maillon. Oh là Ah oh, je suis morte. Et puis là, tu, tu tous en plus, ouais. J'ai toussé, je suis morte. <rire> Noët. Oh, il, reste, il reste derrière moi, là. Oh, ça passe Chez hein. toi, j'aurais essayé de faire Noët. Ouais. Attends, attends, je vais déjà me soigner parce que sinon, il va me trouver. <rire> Je vacciner pas plutôt. Oui, oui, je te vacciner. Attention, 18ème injection. Je fais Yay. une 18ème ah, injection, ouais, c'est <rire> pire que le Covid. Le en... temps que ça se fait un Noël. Encore ah, 8 de doses bien. et on est ok. <rire> J'ai fait le totem, hein, Maya. Ouais, ah, je suis en haut là. Hein. T'es près d'une porte Yay. Ils se font. Il me voit dans la courbe, bah, ouais. évidemment. Oh, <rire> vas -y, vas -y, vas -y. oh Roméo Roméo Mais en vrai le temps qu'il fasse fait Fais le tour fais la, hein. la porte tu fais le tour Oh Roméo Vas-y vas-y vas-y qui est dans son dos Oh Roméo fais gaffe il est là ce charqui Ah il, il bouge, va va bouge, je bouge, je bouge. Ouais. Euh... Et tu T'as vu ou pas non, non mais je cherche Charcot, la porte Je peux pas descendre déjà Je cherche la porte Merci Ronite, merci beaucoup Ah ça y est bon Attends regarder. J'y suis Oh Roméo Roméo et tu rentres Bon, je suis à une porte, continue à faire diversion, tu fais ça très bien Attends, attends, chacun cache-toi Attention, il vient Non mais je fais des lucioles là, jamais de la vie ça passe Non Je crois qu'il t'a vu <rire> Non Les merdes. Oh, euh, je suis morte moi, euh, va à l'autre porte hein. Ok Aïe ah, Ça frôlait Oui, non Titres. mais... Euh... Oh mais non ah, c'est l'autre porte, Maya. Bon, après, je l'emmène loin, hein. vas-y, t'as le temps. Le placard Par contre. Mais Gisèle, euh... le Oh Fonce Ah non, il, il est. Va porte, il va la porte, il va à la porte, il va la porte. Mais non, non oh, mais, il mais en plus, il y a le zombie de ses morts Ah bah là, c'est la là, de Mais. Mais en plus, il y a le zombie ouais. <rire> C'est la fin, c'est la fin <rire> <rire> Mais en plus, le, le zombie Mais c'est pas vrai! Le plan était parfait! Presque. Regarde, je t'offre la. Il dit non. Si, <rire> si. Roméo, s'il te plaît. Roméo! Bon moi je. <rire> ro regarde, Roméo! Et tu. Ro en vrai, j'avais les lustres seuls devant Regarde, Roméo! <rire> Mais il t'a ouvert? Vraiment? Ouais, ouais, ouais. Il a ouvert. Ouais. Attends, est-ce qu'il va le pas laisser pas. passer? Oui, il te laisse passer. En vrai, il va me crever quand même. Regarde Regarde bon. Roméo <rire> Regarde il Continue, continue Oui je mais je voulais le remercier, remercier. Et on ramassé, Il va me ramasser, il va me faire mal. Non, non, je pense qu'il te laisse sortir, à mon avis il te laisse sortir. Te laisse sortir. <rire> oh. Merci Roméo, je t'aime <rire> <rire> je... je... <rire> La question est, est-ce qu'il va tuer Charcot ou ça On sait pas. Bah oui. oui qu'il y a des chances, hein, ouais. In